Hop, bonjour tout le monde. Je vois que nous sommes déjà quelques-uns. Nous sommes déjà 35 de connectés. Bonjour. Hop, je vais vérifier. Est-ce que tout le monde m'entend bien Est-ce que tout le monde me voit bien Je vois du oui, du oui, du parfait. Ok, super. Impeccable. On va peut-être attendre quelques instants. On ne va pas trop, pas trop tarder, mais on va attendre une ou deux minutes. Peut-être que quelques, quelques personnes un petit peu en retard puissent nous rejoindre. Hop. Je vérifie en effet, il y a quelques personnes qui arrivent en plus. OK, d'autres personnes qui arrivent, qui arrivent encore. Super. Bon, je vais commencer rapidement les. Euh, bonjour, bonjour. Chanter. Hop. Bon, je vais commencer rapidement en tout cas les présentations me concernant et l'équipe là qui, qui m'accompagne. Euh, euh, dans l'ombre de ce webinaire. Euh, je m'appelle Xavier, je suis à compte exécutif chez, chez celle-ci. Je, je suis sur, euh, sur, euh, sur euh, l'équipe commerciale euh, et donc je suis amené au quotidien à faire des démonstrations de, de l'outil celle à échanger avec, euh, avec nos clients également, euh, bref, faire découvrir la, la solution euh, au plus grand nombre. Donc, je suis très content de pouvoir participer à ce webinaire. Pour tout vous dire, c'est mon premier webinaire. C'est la première fois que je m'adresse à, à autant de personnes en, en une fois. Mais pour le coup, je ne suis pas tout seul. Il y aura certainement, vous allez voir des, des personnes qui vont, qui vont pouvoir m'aider en vous faisant des réponses, etc. Merci. <rire> il, y a, il y a notamment Charlotte qui pourra répondre à vos questions. Donc Pour le coup, n'hésitez pas à utiliser, vous avez en bas à droite, un encart questions vous pourrez poser bah, toutes les questions que vous souhaitez. Donc, euh, n'hésitez pas à utiliser euh, ce, cet encart-là. Ça facilitera le travail de Charlotte pour, euh, pour centraliser euh, tout ça, vous faire les meilleures réponses. Et moi aussi, je jetterai un œil dessus. Donc, s'il y a des, des questions qui sont euh, qui sont intéressantes, euh, je bah, j'y répondrai euh, en live. Il y a également Marc, peut-être que vous avez pu apercevoir sur le chat. Donc Marc qui fait partie de l'équipe euh, RocketShark by Celsi, qui est notamment l'un des deux cofondateurs, de trois cofondateurs même, pardon, de, euh, de Charts, qui sera là pour répondre aux questions euh, concernant euh, cet outil qui a rejoint le, le groupe Celsi. Euh, et enfin, Justine, qui est même physiquement présente à côté de moi. Donc là, on soutient un petit peu pour s'assurer que tout se passe bien. Et sur le chat, sur les questions, et aussi pour moi, sur le live. <rire> Alors, je vois que là, on est 43. Allez, je vais attendre une minute, je vais attendre 35. Et on va commencer, euh, on va commencer euh, gentiment à parler de la solution celle-ci. Bonjour aux arrivants. Je vois également quelques collègues qui, qui participent au webinaire, ça fait plaisir. <rire> Alors, pour vous expliquer, on a préparé aussi, alors on, on va essayer d'utiliser les, les sondages pour vous faire participer. Voilà, moi, en tant qu'accord d'exécutif, je suis habitué en général à, à, à faire des, des échanges, à faire beaucoup plus d'échanges que là sur du webinar. Donc, j'ai quand même demandé à Justine de, de préparer quelques sondages, notamment pour savoir si vous êtes déjà équipé aujourd'hui, si, euh, si voilà, si vous connaissez déjà un petit peu la, la solution celle-ci. Donc, euh, euh, voilà, bah parfait. Le premier sondage pour savoir si vous êtes déjà équipé aujourd'hui d'un outil que ce soit du CRM, facturation, gestion de trésor, ou si justement pour vous, vous voilà, si c'est nouveau, vous, vous utilisez peut-être des outils un peu plus rudimentaires, du Excel. Hop, donc, normalement, vous avez une pop-up qui vous permet de répondre, et moi, justement, ça me permet de savoir un petit peu comment ça se passe sur, euh, sur les réponses. C'est super les sondages, je vois que, ok, y a donc il y a quand même plus de personnes qui sont en tout cas équipées d'un CRM, euh, quelques-uns qui, qui ont également un outil de, de facturation, l'outil euh, de gestion de trésorerie également, des personnes qui ne sont pas équipées également. Super intéressant. Super ces sondages <rire> Et oui, voilà. Deuxième sondage également. Voilà. Pour savoir aussi un petit peu sur aussi sur les questions qui vont arriver, etc. Est-ce que vous êtes déjà client celle-ci Ou est-ce que, voilà, pour vous, là, aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu de, de, de, de découverte de, de la solution Il y a du oui, il y a du non. Parfait. C'est excellent. C'est des super infos pour moi. Bon, écoutez, il est 36. Hop, je vais vous partager mon écran et puis on va, on va passer un petit peu, tac, sur la présentation de celle-ci, partage, partage d'écran et je partage mon écran. Hop. Diapo. Impeccable, bon normalement vous voyez bien mon écran, euh, vous me voyez en petit en dessous mais là le principal en tout cas c'est que vous voyez mon écran et je sais que si jamais j'ai besoin je peux hop, faire un switch comme ça, c'est super, et sinon j'agrandis ça, c'est parfait. Euh, bon voilà, l'objectif de ce webinar en, en effet c'est de, de, de vous faire découvrir ou redécouvrir euh, évidemment le, la, la solution celle-ci, de voir un petit peu bah, quelle est notre offre de valeur, sur, sur quels aspects on cherche vraiment au quotidien à vous faire gagner du temps, à apporter vraiment cette touche de, euh, de, de collaboration. Euh, on est sur, là sur un créneau de 45 minutes donc euh, je, je vais faire en sorte qu'on puisse euh, voilà, vers midi 15, euh, terminer tous ensemble, vous aurez le replay à disposition. Euh, on va se garder aussi en, en, fin de, en fin de webinar quand même un petit encart euh, de questions-réponses. Si jamais ça, ça déborde, bien, tant mieux, on, on restera avec ceux qui, qui souhaitent poser quelques questions supplémentaires. Mais moi, mon objectif, c'est qu'à midi 15, je puisse euh, vous libérer pour, pour que vous puissiez euh, repartir à, à, à vos activités euh, du quotidien. Euh, donc, concernant celle-ci, pour les personnes voilà, qui, qui sont en découverte, qui ne connaissent pas tant que ça aujourd'hui encore, euh, l'entreprise celle-ci et la solution celle-ci. Hop. Alors, nous sommes une solution logicielle, ça fait euh, 13, même bientôt, ça va faire 14 ans qu'on qu existe en tant qu'éditeur qu de logiciels. Euh, nos, euh, nos, nos, nos deux cofondateurs, Alain Evelec et Frédéric Coulet, sont, sont venus poser les, les valises à La Rochelle, si je puis dire, pour, pour pouvoir créer cet outil. Euh, aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est 6300 clients qui nous accompagnent, c'est plus de 35 000, voire même il me semble 40 000 utilisateurs hein, qui utilisent euh, la solution aujourd'hui. Euh, et voilà, on, est, on a franchi le cap il y a, il y a peu de temps, de, des 140 personnes qui travaillent euh, chez nous, entre les bureaux de La Rochelle et les bureaux de Bordeaux. Moi, j'aime beaucoup insister sur ce nombre parce que ça vous montre euh, toute l'effervescence qu'on arrive à créer sur, sur nos bureaux. On a internalisé euh, tout le savoir-faire, toute la compétence. Donc, c'est assez plaisant en plus, euh, Voilà, moi qui suis sur l'équipe commerciale, de travailler à côté de, euh, des équipes de développement, design, marketing. Euh, mais aussi pour vous finalement parce que bah, tout le monde est aligné sur les mêmes objectifs euh, auprès de vous. Il y avoir l'équipe commerciale qui vous accompagne, bien sûr, que ce soit sur l'avant-vente, sur l'après-vente, l'équipe support qui est toujours disponible. Euh, et même, voilà, un petit peu tout, tout, tout ce travail de, de, de personnes qui sont présentes entre La Rochelle et Bordeaux. On a également développé beaucoup de partenariats. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, on a une marketplace qui vous donne euh, accès à plus de 85 partenaires qui viennent se connecter avec celle-ci, qui viennent apporter toujours plus de valeur sur notre outil. Et en plus de ça, dernier aspect très important, d'autant plus maintenant avec avec ben, toutes les toutes les, les, les bonnes ondes, si je puis dire, qui, qui gravitent autour de ça, c'est des engagements écologiques, humains et solidaires, euh, notamment voilà avec des travaux des travaux sur le RSE, euh, de, des sponsorisations, des investissements qu'on fait auprès de euh, voilà d'associations chaque année, c'est très important pour nous, ça l'a été de, de, depuis euh, depuis longtemps. Je vois déjà une première question, le webinaire sera-t-il enregistré Oui, tout à fait, vous voyez, en rec et on vous transmettra le, le, le, le replay par la suite. Vous pourrez également le retrouver sur notre chaîne YouTube, comme tous les autres replays de, de webinars et autres vidéos de, de présentation de celle-ci. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. <rire> Hop. Donc, voilà, finalement, celle-ci, qu'est-ce que c'est celle-ci, comme je vous le disais, c'est un, un outil, c'est un outil qui est accessible euh, via, via votre navigateur, accessible dès lors que vous avez une connexion Internet, un ordinateur, un téléphone. Euh, vous allez pouvoir utiliser euh, cet outil. Euh, et comme vous pouvez le voir, nos trois piliers principaux, ce sont la prospection et la vente, la facturation et gestion et la gestion de trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'au début, on vous posait la question sur l'outillage CRM, facturation et gestion de trésorerie. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est nous, notre, notre positionnement. On va vous accompagner sur la gestion de votre cycle commercial avant et après vente. On va vous aider à gagner du temps sur l'édition de vos documents de vente, que ce soit des devis, des factures, mais aussi toute la gestion des achats auprès de vos fournisseurs. Et enfin, une fois qu'on a tous ces bons éléments, on va vous aider à piloter votre trésorerie. Trésorerie actuelle, passée, mais surtout future, pour faire du prévisionnel, pour anticiper et pour voilà, faire des scénarios, si je, si je puis dire. Comme vous pouvez le voir, c'est en plus bien entouré, on insiste beaucoup dessus, c'est un outil qui est collaboratif. Le but, c'est de faire travailler tout le monde autour d'une seule et même base de travail pour pouvoir justement apporter un petit peu ce, ce, ce, cette dynamique de, de travail en entreprise. Donc, si on devait revenir de manière un petit peu plus factuelle sur, euh, voilà, sur, sur les offres qui sont sur la partie CRM, vous pouvez le voir, position d'agenda, de connexion à l'annuaire sirène, la création de champs personnalisés pour vraiment adapter votre, votre base de prospects et de clients. Et tout ça, on va aller le voir plus en détail quand je vous, partage, je vous présenterai mon, euh, mon outil et qu'on ira faire un petit peu de, de, de démo de, euh, de, de l'outil, celle-ci. Euh, également, hop, sur la partie facturation et gestion, comme je vous le disais, la possibilité de créer les documents, aussi de créer de la récurrence de génération de factures. Euh, et enfin, sur la partie gestion de trésorerie, c'est un aspect très visuel. D'ailleurs, ce visuel est, est très beau. Mais finalement, vous verrez que sur l'outil Rocket charts il est très similaire. On a des barres qui nous permettent de voir les entrées, les sorties qui ont été faites sur les mois précédents, sur le mois actuel et même sur les mois à venir. Je pense que sans plus tarder, là, je vais aller sur l'outil. Je vais vous présenter tout ça. Je vais juste faire une petite pause pour regarder s'il y a des questions, s'il y a besoin que je m'attarde déjà sur certains aspects. Hop L'outil est-il personnalisable, logo, etc. Oui, tout à fait. Euh, le but, c'est bien sûr que lorsque vous allez travailler et envoyer des documents auprès de vos clients euh, qu'ils soient brandés à votre image, vous pourrez mettre du logo, vous pourrez voilà, ajouter tous les, tous les détails euh, de, de personnalisation euh, nécessaires. Je vois une autre question auquel Charlotte a répondu, donc c'est parfait. Hop, allez. Je vais sortir de cela. Je m'étais préparé mon compte personnel de démonstration. Je vérifie. Normalement, vous voyez tous bien mon écran. Super. Euh, bienvenue sur ma Xavier Corp. Euh, pour, pour ce webinar, je me suis dit que ça allait être sympa d'aller directement sur mon compte personnel euh, d'essai, de démonstration au quotidien avec qui je, je peux échanger avec mes clients. Ils voient ça également. Euh, donc là, vous voyez, je suis arrivé sur mon tableau de bord. J'aime bien déjà un petit peu m'attarder sur sur ce tableau de bord parce que il vous montre un petit peu la synthèse et l'état de santé, si je puis dire, de votre activité. Là, on peut voir que j'ai une vue sur mon compte bancaire fictif évidemment, connecteur de test, euh, l'état aussi de mon chiffre d'affaires avec une comparaison sur l'exercice précédent, euh, l'état de mes documents, que ce soit des devis ou des factures qui sont en attente, qui sont à régler, expirer euh, et même des opportunités commerciales. Donc ça, c'est vraiment des dossiers commerciaux qui vont être liés à la gestion de la prospection et à la gestion du suivi de vos clients. Cet élément-là vous permet de bien comprendre tout ce qui va se passer derrière, tout ce qu'on va pouvoir suivre, tout ce qu'on va pouvoir créer, et enfin, de manière plus pragmatique, je peux aussi gérer mes tâches, gérer mon agenda. Là, on parle vraiment d'action du quotidien, euh, mais ce sont des éléments qui sont importants à mon sens pour vous aider à soulager votre charge mentale. Voilà, vous voyez, moi j'arrive le matin, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore trois tâches à faire. Une fois que j'en fais une, je la passe en cocher, ça passe en terminé, on n'en parle plus. Je vais pouvoir faire ces actions-là, aller sur la fiche du client, aller sur le document concerné pour, pour plus de rapidité. Une fois que j'aurai terminé ça, soit euh, je réalise les tâches que j'ai en retard, soit je prends de l'avance. Bref, en tout cas, j'arrive le matin et je sais déjà ce que je dois faire en priorité. Pareil côté agenda, je vais retrouver ici mes prochains événements qui eux aussi sont liés à des fiches clients, qui sont liés euh, potentiellement même à des documents de vente euh, et tout ça, bien sûr, de manière collaborative. Mes collègues, mes collaborateurs, mes collaboratrices pourront également voir ces éléments-là. Euh, petit détail sur la partie agenda et également mail. Sachez que nous sommes connectés à du Google, à du Office 365. Donc, on ajoute euh, cette couche de, de, de synchronisation, de connexion. Ça pourrait être, en fait, ici, une vue de mon agenda Google. Également sur les mails. Je peux recevoir les mails. Je peux y répondre directement depuis l'interface celle-ci. Et quand bien même on n'utilise pas ça, mais qu'on a fait la synchronisation, pas de souci, je continue à envoyer mes mails depuis Gmail, par exemple, mais celle-ci verra les échanges mails qui ont été faits, les événements, et il ira les classer dans la bonne fiche de notre client ou de notre prospect. D'ailleurs, vous voyez ici que j'ai survolé la partie contact, un des modules auxquels j'ai accès en tant qu'administrateur de mon compte, qui me permet ensuite d'aller voir du listing, de faire de l'ajout, bref, d'alimenter ma base. Quelque chose d'important à noter, parce qu'il y a de la collaboration, il y a aussi des règles de privilège, Donc, la possibilité de créer des niveaux d'accès. Peut-être que votre équipe commerciale, vous n'avez pas envie qu'ils aient la vue sur tout votre portefeuille de clients. Peut-être que vous avez envie qu'ils ne voient que ceux dont ils sont propriétaires. Et là, pour moi, c'est le cas, en tout cas sur mes clients. Je ne vois que les clients dont je suis propriétaire. Peut-être que Justine, si demain, euh, elle est amenée à créer un nouveau client et qu'elle en est propriétaire, je n'aurai pas la vue et il faudra qu'elle me fasse un partage pour que je puisse y accéder. Vous voyez que sur ce listing-là, je vais pouvoir retrouver, ben voilà, mon listing de 278 clients. Je vais pouvoir appliquer du filtre dessus. Euh, je vais pouvoir voilà, travailler un petit peu cette base. Et également, ce qui est très intéressant en général pour les forces commerciales qui sont itinérantes, qui sont en tout cas amenées à se déplacer, c'est cette vue en carte. Voilà. Je, alors, je suis peut-être le seul à utiliser ce terme, mais j'utilise souvent. C'est le terme de cocon commerciaux. J'aime beaucoup déjà voyez, avoir une vue là, de, de mes clients qui sont en France parce que je sais que voilà, je, je travaille très bien avec mes clients apparemment qui sont voilà, sur la Nouvelle-Aquitaine, qui sont dans la région parisienne. Donc, ça me permet aussi d'apporter un petit peu de notion de, et de réflexion pour me dire, bah, tiens, si demain, j'ai envie de me conforter sur un marché là où je sais que ça marche bien et que je réponds bien aux enjeux, je vais plutôt favoriser ces éléments-là. À l'inverse, si j'ai envie d'attaquer du nouveau marché, peut-être que je vais réfléchir à aller dans des zones où j'ai moins de clients aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, tout ça est interactif. Si demain je vais sur Camps, ben je sais que je vais peut-être aller voir RS Solutions. Je vais peut-être en profiter pour aller faire un coucou à la SAS, électrique. Il y a une question apparemment besoin que j'agrandisse l'écran, c'est ça Vous avez besoin que je zoome, c'est ça Hop j'ai fait un petit coup de plus en plus. Me... Dites-moi dites dans le chat si, si c'est si bien pour vous, s'il y a besoin de zoomer un peu plus, je, je, je le ferai. Tac, Je repars sur la liste et on va aller un petit peu dans le, dans le cœur de, de, de, de l'outil, si je puis dire, à mon sens en tout cas, un peu plus SVP. Plus. Hop là. Si je clique par exemple sur mon client Red Bull France. Super. J'arrive ici sur le fil d'activité. Cette fiche client, ce fil d'activité qu'on va voir ensemble, à mon sens, c'est un petit peu le, le, le centre névralgique de celle-ci. C'est ici que le plus de collaboration va pouvoir se faire ressentir. Parce que finalement, que je sois un commercial, que je sois sur le service après-vente, que je sois en marketing, ADV, euh, à l'équipe compta, gérant, manager, je retrouverai euh, les éléments dont j'ai besoin ici sur cette fiche. Pourquoi dans le fil d'activité, dans un premier temps, je vais retrouver en fait tous les points de contact, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été noté euh, concernant mon client. Je peux voir que je me suis noté une tâche pour un appel le mardi 15 novembre. Je vais également pouvoir retrouver des notes. Je vois que j'ai fait un compte rendu de rendez-vous, c'était OK, et ça concernait un dossier, un dossier commercial pour la gestion d'un nouveau logo. C'est ici également, si j'avais connecté sur mon compte d'essai euh, mes mails, que je retrouverais mes échanges mails euh, avec Red Bull, mais aussi ceux de mes collègues. Donc, voilà, cette collaboration permet d'avoir une belle photo de l'état de la relation avec Red Bull France à un instant T. Donc, ça, c'est très pratique pour la partie opérationnelle. C'est également pratique pour les équipes de management, peut-être, pour avoir des statistiques savoir où en suis-je sur cet aspect facturation, où en suis-je sur le chiffre d'affaires, sur le top des ventes que j'ai pu faire avec Red Bull. Euh, je vais également pouvoir retrouver euh, l'état des opportunités, donc ces fameux dossiers commerciaux que j'ai avec Red Bull. Je vois que j'ai pas mal de dossiers commerciaux d'accompagnement qui sont à des étapes intéressantes. En revanche, je vois qu'elles sont quasiment toutes en retard, donc peut-être que je vais devoir faire un point euh, avec mes équipes. Et enfin, si je suis dans l'équipe comptable ou si je suis dans l'équipe, en tout cas, ADV, je vais retrouver aussi la centralisation de tous les devis, de toutes les factures que j'ai avec mon client. Bien sûr, je retrouverai également un niveau de statut. Je vois que j'ai quelques factures pardon, qui sont en retard, qui sont en paiement partiel, d'autres qui sont régularisées très bien. Mais en tout cas, ça me donne de la bonne info pour savoir où est-ce que je dois prioriser mes actions pour, euh, pour cela. On ira voir dans le détail par la suite comment est-ce que celle-ci vous permet de gagner du temps également sur ça et permet d'automatiser euh, de, de la relance et du suivi pour ben, en fait, vous faire payer tout simplement. Si je vais dans le détail, on va prendre un scénario Voilà sur, sur ce, cette gestion de nouveaux nouveau logos, J'ai créé une opportunité que je suis venu positionner dans un pipeline commercial. Ce pipeline s'appelle suivi avant-vente. Et en fait, un pipeline commercial dans un CRM, c'est ni plus ni moins que euh, votre cycle de vente j'ai fait un premier contact, j'ai fait un rendez-vous, je suis en train de faire une proposition, je l'ai soumise, je l'ai signée, ou peut-être même avant, je l'ai négociée. Et c'est justement ces étapes qu'on va retrouver ici. Donc, l'intérêt de ce pipeline et l'intérêt de ces étapes, c'est pour l'équipe commerciale, pouvoir rapidement avoir un, un, une photo, encore une fois, d'avoir un état de où est-ce que j'en suis avec mes dossiers. Ça permet aussi pour les équipes de management euh, de pouvoir rapidement savoir où est-ce qu'il faut prioriser des actions, venir en soutien de, de, des forces de vente, euh, donc voilà c'est un vrai outil au quotidien pour, pour, pour travailler sereinement et si on prend un peu de recul et bien sûr ces opportunités là on les voit au niveau de Red Bull France je vais avoir un listing de tout mon portefeuille en effet ici de notre gestion de nouveaux logos mais aussi pour mes autres clients avec les sources, les statuts des tâches, là malheureusement je vois qu'il y a peu de tâches qui sont donc peut-être que j'ai envie de créer des tâches pour, pour me dire tiens il faut que, faut que je la relance demain et encore une fois, je vois quels sont les collaborateurs qui sont affectés dessus. Je vais faire une petite pause. Je vois qu'il y a des questions. Je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas des éléments auxquels je pourrais répondre. Hop, Quels sont les... Alors très accès B2B en opérationnel, vous avez des connexions aussi avec des CMS tels que Woo, Presta, selon les tendances digitales. En effet, euh, sur, sur cette question concernant les CMS WooCommerce, PrestaShop, euh, un élément qui est très important à garder en tête, c'est que euh, déjà nous sommes connectés en effet à du WooCommerce. Nous avons aussi une API qui est ouverte. Donc là, c ce sont des termes un peu techniques, mais en gros, euh, techniquement, votre base de données, celle-ci, peut être ouverte et peut se connecter à d'autres outils. Donc on a en effet des clients qui, qui ont des WooCommerce, qui ont des PrestaShop, euh, qui génèrent euh, finalement de, des ventes et qui vont automatiquement donner l'information à celle-ci de venir créer le client, créer la facture, envoyer cette facture au client euh, et tout cela de manière automatique. Hop, je vois justement que Charlotte vous a mis un lien qui vous redirige vers la marketplace euh, concernée. Quelles sont les solutions, celle-ci, pour un environnement omnicanal out, magasin, plusieurs magasins, franchises. Euh, alors, sur l'environnement omnicanal, je ne suis pas sûr de comprendre si c'est sur la gestion de la base celle-ci, est-ce que je peux gérer euh, des, des franchises ou est-ce que si moi, je suis une franchise, je peux utiliser du celle-ci. Euh, quoi qu'il arrive, sur les deux réponses, c'est du oui. Euh, c'est encore une fois sur la réflexion de structuration euh, de, votre, euh, de votre base. Je reviens sur le sujet des opportunités. Euh, là ici, j'ai le listing comme vue, mais bien sûr, une vue qui va être très intéressante, c'est la vue en pipeline. Voilà, c'est une vue en Kanban que vous connaissez peut-être déjà. En fait, chaque colonne correspond à, euh, à une étape de mon pipeline commercial et dans chacune de ces colonnes, je vais retrouver mes dossiers commerciaux. Voilà. Je retrouve ici en phase de contact téléphonique un sujet de rebranding pour un client. Je vois que également sur l'étape envoi de devis, j'ai 14 opportunités qui sont à cette étape-là pour un montant potentiel très intéressant. Donc là, voilà, encore une fois, ça permet moi en tant que commercial de savoir où est-ce que je dois prioriser mes actions et me dire bah tiens, c'est quand même surprenant là que j'en ai autant en envoi de devis. J'aimerais bien qu'elles soient en négociation. Donc peut-être que je vais pouvoir me créer des tâches pour m'aider à me rappeler qu'il faut que je stimule mon portefeuille. Peut-être que euh, je vais aussi pouvoir utiliser une des fonctionnalités de celle-ci qui va euh, voilà, automatiser aussi du, de la relance, c'est cette, cette partie-là euh, d'Automation. Je vais pouvoir créer de la cadence euh, de relance euh, par email. Sur la cadence fictive, bien évidemment, que j'ai créée ici, je sais que sur 11 jours, je vais avoir automatiquement cinq mails de relance qui vont être envoyés, que j'ai paramétrés au préalable. Je vous dis pas qu'il faut être aussi extrême hein, que moi, mais en tout cas, ça vous permet de voir que vous pouvez voilà modifier, ajouter des, des entrées, etc., etc. Tac. Si on regarde sur le détail, alors là justement, j'ai envie rapidement de pouvoir repartir sur mon opportunité de Red Bull France. Ben, vous voyez, c'est très pratique. J'utilise notre euh, ici euh, barre de recherche et je retrouve bien évidemment la société Red Bull, mais aussi tous les euh, contacts qui euh, qui sont liés, toutes les opportunités tous les documents de vente. Et là en effet, là où je voulais aller, c'était sur la gestion euh, du nouveau logo. Super. J'arrive ici donc sur la fiche de gestion sur, de mon opportunité. Nous sommes bien ici sur le sujet de gestion de nouveaux logos. Je ne suis pas perdu. Je vais retrouver un fil d'activité, je vais pouvoir me créer des tâches, des événements, euh, me mettre des commentaires. Mais là je sais que tout ce que je vais faire ici, ça concerne ce sujet de gestion de nouveaux logos. Donc ça permet aussi de, de, de, de bien cadrer moi mon suivi. On va retrouver également la possibilité de créer des documents. Je vois ici que j'ai déjà un document, un devis, qui a été facturé en plus, qui est lié à cette opportunité. Euh, donc, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Euh, et on va pouvoir justement aller le consulter ensemble. Tac. Je clique ici. Et je peux consulter le euh, devis que j'ai édité tout à l'heure. Donc, je ne rentre pas dans le détail là de la création d'un devis. C'est quelque chose qui est très rapide euh, et très efficace parce qu'en fait, vous voyez que je récupère ici des éléments de mon catalogue. Donc, c'est des éléments que j'ai pu ici ajouter, des services en l'occurrence. Ce qui fait que lorsque je crée un nouveau devis, je peux automatiquement faire ma liste de courses hein, si je puis dire. Tiens, je vais prendre mon logo, je vais mettre aussi une formation euh, et je les ajoute et je fais euh, l'ajustement que je souhaite. Sur la question de tout à l'heure sur la personnalisation, euh, vous remarquez d'ailleurs ici que c'est mon logo fictif de société, que j'ai fait une apparence de document euh, que, que voilà que j'ai personnalisé. J'ai mis un petit fond de page avec des pour faire un petit peu voilà digital, mais vous vous, vous pourrez euh, individuellement bien sûr faire ça, cette personnalisation. Euh, lorsque je veux faire le suivi ensuite de mon devis, je vais pouvoir automatiquement ici cliquer sur envoyer par email. Ce qui fait qu'automatiquement, je vais transmettre ce devis euh, aux personnes avec qui je suis en échange chez Red Bull France. Je peux choisir de mettre ce devis en pièce jointe, mais aussi, je peux envoyer ce lien public. Et ce qui est super pratique avec ce lien public, c'est que je vais avoir du tracking dessus. Je vais savoir si mon devis ici a été consulté, je vais savoir euh, combien de temps il a été consulté, je pourrais même recevoir une alerte par mail pour me dire « Xavier, attention, Red Bull est en train de consulter son devis. » C'est toujours de l'information qui est intéressante à avoir pour faire des relances à point nommé mais en plus de ça, sachez que celle-ci permet de mettre en place de la relance automatique. Je veux automatiquement qu'un J plus 5, J 10 et J 15 par exemple tant que le statut n'est pas accepté faire de la relance. Et le dernier aspect qu'on vous met à disposition, le dernier outil si je puis dire qu'on vous donne pour faciliter et pour accélérer la validation de ce devis c'est la signature électronique. Je vais pouvoir Ici, plutôt de simplement l'envoyer par email, je vais pouvoir carrément l'envoyer pour signature électronique. C'est pour vous expliquer sur le moteur derrière, on a fait un partenariat en marque blanche avec avec YouSign, donc c'est une vraie une vraie valeur qui est accréditée par YouSign et donc une valeur partout en Europe et même dans le monde. Vous avez un certificat de signature. Si aujourd'hui vous utilisez déjà du DocuSign, vous allez pouvoir connecter votre DocuSign pour pour fluidifier ce, cette gestion de signature électronique via celle-ci. Mais bref, voilà, vous allez rapidement, en tout cas je vous le souhaite, grâce à l'outil celle-ci, arriver au statut euh, accepté. Et ensuite, en fonction des processus de, de, chacun, de euh, chacun de vous dans votre activité, un devis accepté devrait normalement passer entre, euh, entre les mains de l'équipe ADV pour générer la facturation, pour transmettre ça à l'équipe en face. Donc, je vais pouvoir voilà, faire, si je puis dire, un passage de relais, peut-être faire un commentaire et venir mentionner un membre euh, de, de, de mon équipe pour dire, bah, « Tiens, voilà, Brian, en l'occurrence, c'est OK pour la facturation, tu peux lancer. Euh, Peut-être si j'ai peur qu'il oublie, je peux lui créer une tâche, même finalement lui assigner de manière collaborative. Je vais me retirer de la propriété et l'assigner à Brian pour lui dire « OK, tu peux le facturer tel jour à telle heure. » Et donc, Brian, grâce à la liaison de la tâche à ce document, il n'aura plus qu'à cliquer euh, sur le devis. Il arrivera ici et il aura simplement à cliquer sur « Convertir » ici, en facture. Vous voyez qu'on gère aussi les autres formats, facture pro format, bon de livraison, bon de commande. Euh, si c'est une facture ensuite que je souhaite généraliser, je peux en créer un modèle pour aller encore plus vite ensuite dans l'édition de mes documents. Euh, et enfin, vous voyez, là, il y a une ouverture aussi sur la gestion achat chez celle-ci. Je peux le convertir en bon de commande fournisseur pour le transmettre à mon fournisseur. En effet, en plus des clients prospects, je peux piloter ma base de fournisseurs. Et gérer par la suite de l'import de facture ou de la saisie, gérer les avoirs, gérer les bons de commande, tout cela côté achat. Dans mon hypothèse, dans mon scénario, Brian a déjà fait cette action de conversion parce que je vois qu'on est sur le statut facturé, donc peut-être que je vais pouvoir simplement venir vérifier. Et en effet, je vois que de ce débit découle une facture voilà, qui a été envoyée il y a deux jours, donc elle est encore en attente de règlement, elle n'est pas en retard. J'ai simplement à cliquer dessus pour être redirigé vers la facture concernée. Et je vois bien ici ma facture qui est sur un statut à régler, qui est correctement liée à mon devis, qui a été envoyé à Red Bull France par les mêmes moyens qu'on a pu voir sur le devis, à savoir euh, de l'envoi par email, à savoir euh, peut-être aussi une activation de relance automatique et surtout pour préparer convenablement le passage de relais cette fois-ci à l'expert comptable, les écritures comptables ont été faites on peut voir ici automatiquement que euh, tous mes codes comptables ont été correctement ventilés dans mon journal des ventes, et ce, de manière magique, si je puis dire, grâce à mon catalogue. Parce que dans mon catalogue de services, j'ai assigné à chacun de mes services des codes comptables, avec l'aide de mon expert comptable, peut-être, et bien maintenant, j'ai plus qu'à générer ma facture, et mes écritures se génèrent, et viennent se positionner dans mon journal des ventes. Sur le processus achat, et bien vous vous doutez que c'est sensiblement le même fonctionnement. Lorsque je vais créer ou importer une facture fournisseur, les écritures vont se, vont se faire automatiquement, mais cette fois-ci, ça ira dans le journal des achats. Je vais faire une pause simplement là pour vérifier que tout est bon, c'est voir s'il n'y a pas des questions. Comment procéder quand une facture n'est pas correctement liée au devis, mais qu'elle a été générée de manière individuel euh, tout à fait possible, alors c'est une très bonne question, merci, tout à fait possible après de, de venir euh, lier, ce, lier ce document, vous euh, voyez, à des, à des éléments, je peux lier un avoir, un achat, une tâche, bref, je peux faire ce travail de reliaison par la suite. Hop. Donc, voilà, je vais continuer un petit peu là, du coup, sur, sur le scénario, c'est très bien qu'on qu fasse dans, euh, sur, euh, sur ce suivi-là avec la facture. Euh, vous voyez ici que je peux gérer euh, des listings. Bien sûr, je retrouverai ici le listing de mes factures, je retrouverai aussi euh, la possibilité de voir un état, une photo globale, euh, et c'est d'ailleurs un élément qui va être très valorisé et valorisant pour votre relation avec l'expert comptable. Je tiens à insister sur une chose, sachez que nous offrons un accès à votre expert comptable sur celle-ci. Donc, votre expert comptable pourra venir sur votre compte celle-ci pour récupérer euh, les journaux pour récupérer les listings de factures et pour faire ensuite son retraitement dans son outil comptable. Et enfin, pour vous aider dans un aperçu, dans une vue d'ensemble, vous allez pouvoir avoir bien sûr accès à des rapports. Alors, il y a une multitude de rapports à disposition, tant sur les performances commerciales, euh, donc, vous voyez, taux et temps de conversion, euh, sur de, de, du listing d'activité, du rapport d'activité, pour savoir quelles sont un petit peu ben, voilà, les périodes où on est les plus, les, les plus, les plus, les plus présents, par exemple, euh, du prévisionnel aussi de chiffre d'affaires et de la statistique globale, euh, tant sur des opportunités, quel est mon potentiel actuel que j'ai dans le pipeline aujourd'hui, du pondéré, sur les ventes, le chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà. Je pense que là, on a fait un tour euh, global de, de l'outil celle-ci. Si je pouvais ajouter rapidement des éléments, euh, sachez qu'on a également une brique marketing qui va vous permettre de gérer des campagnes sur de la newsletter, sur des envois promotionnels pour pouvoir euh, voilà, travailler un petit peu plus aussi votre base de prospection et de clients. Euh, euh, mais... Voilà, là, je vois le, le, temps qui, le temps qui file. Donc, je, je vais continuer un petit peu sur, sur, sur la suite de la démonstration. Et on va surtout, ben, finalement, parler de Rocket charts. Maintenant que j'ai géré mes achats, maintenant que j'ai géré mes, mes ventes sur d'outils celle ci que mon, ma force commerciale a permis voilà, de, de générer tout ça, eh bien, finalement, moi, dans mon pilotage, j'ai peut-être envie de savoir, d'un point de vue trésorerie, jusqu'où ça m'a emmené et où est-ce que ça va m'emmener sur les mois suivants. Et pour ce faire, hop, je vais faire un switch... Vers mon compte Rocket Chart. Et vous voyez, là, tout simplement, j'aurais plus qu'à cliquer sur Trésorerie pour arriver sur l'outil Rocket Chart. Alors, je vais zoomer de la même manière pour que tout le monde puisse bien voir. OK. Et vous voyez, je ne vous avais pas menti, sur le, le visuel qu'on a vu tout à l'heure de Rocket Chart, ben, en fait, sur le tableau de bord de l'outil, on retrouve. Exactement la même chose. On va retrouver euh, voilà, des colonnes pour, qui vont me donner des infos sur les entrées, sur les sorties, qui vont me donner aussi un état de la trésorerie sur le passé, sur le mois en cours et aussi, surtout, sur les mois à venir. Alors, vous, vous doutez que grâce à cette super synergie qui a été mise en œuvre entre Rocket Chart et celle-ci, et c'est la génération en fait de vos factures, euh, leur état en attente de règlement, date de règlement, euh, et, et tout ce suivi en fait qui permet d'avoir une vue déjà sur ce qui est attendu, sur le prévisionnel. Et enfin, Rocket Chart va vous permettre de faire tout ce traitement. D'une part, je vais pouvoir déjà gérer moi des catégories. Alors attention, je parle bien ici de catégories propres à votre suivi, pas de catégories comptables. Vous voyez que sur les entrées, je suis venu me dire OK. J'ai une catégorie d'entrée qui va concerner des ventes que j'ai créé ensuite en sous-catégorie, prestations, supports, des financements et de même sur la partie sortie. J'ai des sorties d'argent de, de, de, pour des fournisseurs, pour du remboursement de prêts, pour du marketing. Bref, j'ai vraiment ici paramétré mon compte sur moi mes enjeux. Deuxième action que j'ai pu faire, c'est je suis venu connecter mon compte bancaire à Rocket Chart, ici, qui me permet d'avoir une vue euh, de cet aspect-là, et quand je vais dans le détail des entrées, je retrouve les remises de chèques que j'ai pu faire, je retrouve les virements que j'ai pu recevoir, pareil côté euh, achat. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai des catégories qui sont venues se mettre sur ces éléments-là. Alors, ça a été fait de manière automatique, parce qu'au début, euh, RocketChart m'a demandé de faire euh, quelques catégorisations manuelles, mais grâce à l'intelligence artificielle, ensuite, tout va se faire de manière automatique. Donc super, là on voit que j'ai des sorties, on voit que j'ai des entrées qui sont, qui sont mises sur des catégories, qui sont venues se mapper automatiquement grâce à la synchro avec celle-ci, à des documents euh, présents sur, sur mon outil celle-ci. Je vais pouvoir avoir de l'analytique sur mes sorties, mais ici en l'occurrence, pareil côté, euh, côté vente, au global, ou peut-être uniquement pour mes fournisseurs, euh, et où je vais venir voilà, confronter ça avec mes dépenses marketing peut-être. Si je descends un petit peu, vous voyez que je peux aussi décomposer mes sorties pour comparer. Allez, on va comparer peut-être le mois de juillet avec le mois d'août. Hop Ce qui déjà m'apporte beaucoup d'informations. Pourquoi est-ce que sur la rémunération, mon taux est plus faible Ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a tels éléments qui étaient présents à ce mois-ci et pas ce mois-là. Donc, il me donne de la bonne info. Et si on repart finalement sur notre tableau de bord et qu'on va en dessous de ce, de ce, ce visuel on retrouve la décomposition ici de nos entrées et de nos sorties sur les mois passés, sur le mois actuel et sur les mois à venir. Et pour chacune de ces deux catégories, on va retrouver ce qu'on a pu créer en sous-catégorie, sous-sous-catégorie, etc., etc. Alors, les cellules sont bien sûr interactives, elles sont cliquables. Donc, vous voyez que si je clique par exemple sur les sorties, je peux voir ce qui est d'ores et déjà réalisé. Donc, les, les factures en tout cas là déjà que j'ai réglées. Je vois également ce qui est attendu. Donc ça, c'est de l'information sur justement ben, les transactions, sur les factures qui que j'ai déjà rentrées dans celle ci mais qui ne sont pas encore réglées. Et enfin, c'est du budget. Ici, c'est moi qui viens travailler cette colonne, euh, cette case pour dire, voilà mon provisionnel, voilà ce que moi, je me donne comme objectif. Et vous voyez que ce détail, on pourra le faire ensuite pour chacune des sous-catégories et sous-sous-catégories. Les mois suivants, ils se travaillent automatiquement, comme je vous le disais, sur la data qu'on récupère, mais je vais pouvoir aussi les travailler. Et c'est là toute la force, justement, de Charts. comme vous pouvez le voir, tout se fait automatiquement. Moi, en fait, j'arrive sur l'outil, j'ai déjà ces colonnes qui sont à disposition et j'ai déjà de la bonne info sur le futur. Donc, on va vous donner euh, les, euh, les clés pour faire des scénarios, pour faire de la prévision. Et vous voyez, par exemple, là, j'étais sur un scénario qui s'appelle « Recrutement pour début 2023 ». Donc, je suis venu travailler ma ligne de, de RH, de, de, de recrutement. Mais si je pars sur mon scénario réaliste, mon scénario V1, on peut voir que tout se change, tout se modifie en temps réel automatiquement. Et comment est-ce que je vais pouvoir ensuite travailler sur de nouvelles hypothèses Eh bien, on va pouvoir se dire ensemble, « Tiens, peut-être que là, finalement, c'est pas un recrutement que je vais faire ou c'est peut-être justement une augmentation globale de mes équipes, etc. Qu'est-ce qui va se passer sur ma trésorerie ?» C'est très simple, vous voyez, je viens, je pars de ma base de scénario réaliste et je vais créer une hypothèse, Hop, hypothèse 2 euh, par exemple. Je viens donc cette fois-ci travailler sur ce tableau-là et je vais pouvoir modifier les éléments que je souhaite. Et aller, par exemple, dans RH recrutement et je vais dire, bah tiens, Baptiste, par exemple, Simon ou Sandra travaille très très bien, et bien à partir de maintenant, ça sera plus 700, ça sera euh, 4000 euros. Mais ce n'est pas 4000 euros uniquement sur ce mois-là, c'est 4000 euros sur euh, euh, tous les mois jusqu'à euh, décembre 2023. Je calcule, j'enregistre, donc j'étends ma ligne. Et là, on va voir que sur mon hypothèse 2, il y a des éléments qui vont changer. Ça m'apporte de la bonne visibilité. C'est une excellente nouvelle. Le fait de faire cette augmentation ne me met pas dans le rouge. Je n'ai pas un petit warning comme on peut l'avoir ici sur septembre-octobre. Donc, ça semble de bonne augure. Je peux repartir sur mon scénario V1 pour voir la différence, travailler sur tout ça. Et finalement, me dire, est-ce que ça vaut le coup Oui, non. Bref, travailler sur le prévisionnel. Je pense là avoir fait le tour de l'outil celle-ci, de l'outil Chart, donc finalement, si je puis dire, du groupe celle-ci, de l'environnement celle-ci. Euh, J'ai entendu des petites notifications pour voir... Euh, je vais regarder si ce pas une question. La solution est-elle est identique à Jcap Alors, identique, alors le, le positionnement de l'outil, en effet, est similaire à Jcap. Euh, si finalement, qu'on soit, qu soit bien francs entre nous, ce sont des concurrents, euh, l'offre de valeur est la même, je vois que Marc est en train de répondre, donc en tant que cofondateur, il apportera certainement euh, plus de valeur que moi sur la réponse. Euh, avant d'aller sur le détail des questions, justement, euh, je voulais conclure sur quelque chose, je vais repartir sur ici la présentation, je vais remettre le diaporama, c'était simplement évidemment pour vous apporter de l'info sur le pricing, finalement celle-ci, comment ça fonctionne sur le prix. Que ce soit du celle-ci, que ce soit du Rocket chart by celle-ci, on est toujours chez nous sur des abonnements de 12 mois, pas plus, pas moins. Donc c'est nous notre qualité de suivi commercial, euh, de, de, de, de prévoir le renouvellement avec vous, de s'assurer tout au long de votre vie de client que tout se passe bien, finalement, si je puis dire. Euh, et vous pouvez remarquer ici qu'il y a plusieurs types de licences, uniquement du CRM, uniquement de la facturation et gestion ou alors on va prendre le tout, donc la suite celle-ci, et on va également y ajouter euh, l'outil Rocket Chart de gestion de trésorerie sur des plans Essentials, Advanced ou Enterprise, alors, sur le détail des choix de ces plans, c'est des critères justement donc, que je serais ravi de voir avec vous individuellement pour voir ce qui, ce qui est le mieux, et ce qui correspond le mieux. Euh, pour vous expliquer également sur euh, euh, la suite, euh, qu'est-ce qui peut se passer après ce webinaire, euh, il peut se passer plusieurs choses. Soit vous avez des questions et vous pouvez en effet contacter l'équipe CELSI euh, donc à l'adresse communication.celci.com euh, Sinon, on peut très bien bah, prévoir un échange euh, un peu plus individuel avec avec moi. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, rentrer plus dans le détail euh, de, de, de, de votre contexte, de vos besoins. Euh, donc dans ce cadre-là, il euh, y a un lien qui va être mis normalement dans le chat. Euh, C'est un lien vers un calendrier qui va vous permettre euh, de bloquer un créneau d'échange euh, d'une part avec euh, un de mes collègues qui va simplement bah, qualifier un petit peu le besoin, prendre le contexte et surtout nous bloquer un, un, un créneau ensemble de, euh, de, de 30-45 minutes pour pouvoir justement éteigner un petit peu tout ça. Donc, maintenant que vous savez que, que vous avez plus d'infos sur celle-ci, sur l'outil celle-ci, que vous savez comment est-ce que moi je peux continuer à vous accompagner après ce webinaire, je pense que on va... En plus, c'est parfait. Je vois qu'il est midi 12. Euh, je vais maintenant me focaliser un peu plus sur les questions que vous avez. Je vais voir euh, je vais voir ça euh, dès maintenant, répondre euh, aux questions, voir euh, également si Justine ou Charlotte ont des éléments qu'elles souhaitent que, que j'aborde euh, en plus. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont des impératifs, qui doivent partir euh, pour midi 15, on a fait le tour de tout ce qui est à voir. Ceux qui veulent rester pour euh, des questions, avec grand plaisir, moi, je reste disponible là où On va, on va continuer. Euh, donc, voilà. Et n'oubliez pas, le replay euh, va vous être transmis. Vous pouvez également le retrouver euh, sur notre chaîne YouTube euh, dans les prochains jours. Donc, euh, euh, moi, je vous dis à très vite. Je l'espère en tout cas. Je vois qu'il y a un sondage qui est parti. Tac, donc, en effet, il y a déjà ce sondage pour voir un petit peu s'il y a des personnes qui souhaitent continuer. Donc super et je vais maintenant aller voir dans le chat. Je vois qu'il y a des éléments. Mais mes collègues ont pu apporter des éléments de réponse et je vais désormais aller là, hop, dans la partie question, le graphe représente bien les rentrées d'argent, pas les montants mensuels de factu. Oui, oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, c'est même d'un point de vue, euh, point de vue euh, nommage, on parle bien d'entrée et de sortie, mais c'est aussi les entrées prévues, hein, les factures que vous avez déjà éditées dans l'outil celle-ci, mais qui ont une date de règlement attendue, là, en l'occurrence à décembre 2022, c'est là en entrée euh, sur, sur cette partie-là. Parfait, Marc apporte des éléments de réponse supplémentaires. Je vois que la plupart des questions ont eu des éléments de réponse. La question de tout à l'heure, on y avait répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas à les poser. Je vais également hein, demander. Sur le chat, apparemment, il y a une question. Pouvons-nous avec rédacteur ah, Je vois qu'il y a des connaisseurs. Hein, super. Hein, Pouvons-nous avec rédacteur insérer des contrats autres que des devis, celle-ci, en signature électronique euh, c'est une excellente question et ça me permet justement de rentrer sur le détail de rédacteur avec celle-ci. Tout à fait. C'est même le but principal du rédacteur, c'est de créer des modèles de documents qui ne sont pas des devis que vous allez pouvoir envoyer et faire signer électroniquement. Voilà. Donc, je, là, je vais aller en plus dans l'exemple, on va aller voir peut-être un, un modèle de document que... Ah, mais non, je vais juste aller sur mon compte à moi d'essai. On va pouvoir aller voir sur le rédacteur, en effet, les modèles que j'ai pu me créer. Vous allez voir que ce sont des modèles euh, de contrats En fait, finalement, que moi, j'ai exemple de contrat, lettre de mission. Euh, et Là, si je veux voir le détail de ce modèle, vous allez voir que c'est des images, c'est du texte que je me suis mis ici avec des variables dynamiques. Donc, à chaque fois que je créerai un rédacteur lié à un client ou à un prospect ou même à un devis, ça complétera automatiquement ces variables-là. Et vous voyez, après, tac, tac, tac, tac, tac, c'est des éléments euh, qui se génèrent automatiquement. Et au même titre qu'un devis, je vais pouvoir l'envoyer par mail, ce document, je vais pouvoir le faire signer électroniquement. Euh, voilà, c'est l'objectif même d'un contrat, finalement. Merci pour la démo. Merci, avec, avec grand plaisir. Bonne journée à vous également. Je vois que des personnes sont en train d'écrire. Avec plaisir, Ronald, sur Redactors. Ça peut être un document communication. Euh, ça, alors, ça peut être un... Avez-vous d'autres vidéos sur RocketChart Oui, bien sûr, tout à fait. Mais notamment Marc qui, qui, qui fait une présentation de, de l'outil, celle-ci. Avec grand plaisir, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit via le via le, le lien pour prendre rendez-vous, pour aller un peu plus dans le détail, ou euh, nous contacter pour qu'on vous transmette ces éléments-là. Mais en effet, oui, on a de la ressource pour que vous puissiez découvrir plus en détail, euh, que ce soit les outils celles-ci, les outils charte. bref, l'écosystème celle-ci. Sur Redactor, cela peut être un document de communication. Alors, ça peut être, en fait, un document de communication patent, parce que c'est ce que je sous-entends derrière la question de communication, c'est que c'est en fait quelque chose que vous souhaitez envoyer à grande échelle. Euh, donc, si vous voulez envoyer de l'information à grande échelle, moi, ce que je vous suggère plutôt, c'est d'utiliser le module marketing de celle-ci. Vous allez créer une campagne, une campagne d'emailing, de, ce qui fait que vous allez pouvoir ensuite, alors on va aller voir, ça c'est un exemple, là on va un petit peu de, dans, dans l'ombre de ce que moi j'ai pu faire dans, sur mon compte d'essai, mais vous voyez, je me suis fait un, un emailing de communication que je souhaite publier diffuser à mes clients ou à mes prospects avec la même réflexion de, de, de variables dynamiques. Je peux mettre des images, je peux mettre du texte. Mais je peux aussi mettre des boutons, du coup, pour rediriger mes prospects ou mes clients vers, vers des pages de mon site internet ou vers justement un PDF qu'ils pourraient consulter et que j'ai stocké en ligne. « Accompagner l'offre avec une fiche produit ou service. Hum, » Ah, d'accord, ok. Euh, alors, ben... Bah, oui, en soi, oui, bien sûr, parce que, euh, étant donné que vous avez champ libre sur le, le, les images et sur le texte que vous souhaitez euh, inclure euh, dedans, ça peut très bien être, en effet, euh, avec, avec ça comme objectif derrière, sachant même que vous pouvez lier euh, un devis à ce contrat. Donc, à ce document rédacteur, donc à l'issue de, de, de, du texte de présentation que vous pouvez mettre dans ce document rédacteur, vous pourriez inclure le devis ou le détail des lignes de votre devis pour apporter cette notion de, de proposition chiffrée dans, dans le contrat ou dans le document de présentation. Super. Je vais peut-être sortir en tout cas de cette page pour éviter que l'ours nous fasse coucou indéfiniment. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je regarde, oui, je vois que non, tout a été répondu. Bonjour, j'ai déjà un autre CRM de facturation, puis je vais connecter les deux ensemble pour qu'un devis transformé généré. Alors oui, oui, oui, tout à fait, et encore une fois, alors, si on se rend sur le site de celle-ci d'ailleurs, vous voyez, on a même de la documentation API, donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que euh, l'outil Celsi peut très bien communiquer avec des outils externes. Encore faut-il que eux aient également une API pour créer cette synergie entre les deux outils. Et ensuite, on peut très bien réfléchir avec les équipes de, de consulting, de services euh, chez celle-ci, bah, vous accompagner sur la réflexion de comment est-ce qu'on va créer euh, ces, ces connexions et cette synergie selon, selon vos critères. Euh, en revanche, évidemment, moi là, je suis tenté de vous dire, si vous avez déjà un autre CRM euh, qui, qui, qui finalement fait un petit peu le, le même le même niveau de, de suivi, pourquoi pas finalement tout venir centraliser au sein de l'outil collaboratif celle-ci Parce que c'est nous, c'est notre enjeu, c'est venir rassembler toutes les équipes sur le même outil, centraliser l'information. Mais ça, écoutez, moi, je serais ravi de pouvoir échanger plus en détail avec vous sur ça. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien euh, de, dans le chat pour, pour qu'on puisse se prévoir un, un échange ensemble. N'hésitez pas, euh, sinon, à entrer en communication avec l'adresse mail communication.com. Peut-on connecter celle-ci à Monday même, même niveau de réponse grâce à l'API. Oui, en effet, euh, euh, encore une fois, c'est de la réflexion technique, mais c'est de se dire dans quel contexte, quels sont les objectifs de cette connexion euh, quelles sont les infos qu'on doit envoyer dans Monday, qu'on doit récupérer dans Monday, etc., etc. Mais là, voilà, toutes nos équipes consulting, services sont dédiées à ça pour vous aider et pour euh, construire euh, voilà, un bon système d'information dans votre entreprise. Reste-t-il quelques questions? Merci Brian. <rire> J'ai l'impression qu'on a terminé les questions. Merci Marc. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une, une excellente journée à tous. J'espère pouvoir échanger avec vous prochainement. Euh, en effet, on vous transmette le replay. donc Vous pourrez reconsulter ça à tête, à tête reposée. Euh, toutes les équipes de celle-ci restent à dispo pour vous. Je vous dis à très vite. Au revoir.